Bonjour les enfants, bienvenue chez Fianna Academy. Je suis Myeon Lee. Aujourd'hui, vous allez apprendre la chanson Lo Lo Lo Your Bot. Avant de commencer le cours, on va écouter la chanson jouée par Adèle. Bonjour, je m'appelle Adèle. Je vais vous faire la chanson Low, low, low, Your Bot.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 Première mesure, Do, Do, Do. Comme vous avez vu les enfants, aujourd'hui ça va être très facile. Alors, la première note, déjà Do, c'est juste, il faut faire attention, il faut mettre quatrième doigt. Do. Et ensuite, répéter encore une fois. Et puis encore une dernière fois, Do. Il y aura trois Do, toujours avec le quatrième doigt. Do, O, Do, Do. Do, Do.